faut savoir cultiver son jardin, disait Voltaire. Alors quand j'ai décidé d'acheter, je voulais que ça ait du sens. Et en choisissant le neuf, je sais que mon logement est pensé pour limiter son impact sur l'environnement et aussi favoriser le vivre ensemble tant qu'à faire. La planète se sent mieux et moi, je me sens bien chez moi et aussi dans ma résidence. Et oui, acheter dans le neuf, ce sont des actions concrètes pour bien vivre ensemble. Avec les dernières normes et labels environnementaux, et un impact carbone maîtrisé. Et pour les générations d'aujourd'hui comme celles de demain, ce sont des logements modulables et adaptables, des services et lieux de vie partagés, des accès aux mobilités douces et des aménagements adaptés aux mobilités réduites. Votre prochain chez vous se trouve déjà chez nous.